Comment... ils sont, sont Ah, beaucoup... oh, faut que j'aille à la longue rue moi. Alerte, on est trop on est on est pas assez. Ah si, il y a il y a qui Krotos. Là, je trouve trop Fruto, je il, il est, est au couteau. Ouais. On veut dire qu'il n'a rien alors par rapport à Castor qui s'est fait le plaisir d'avoir des jeux de vie de... gars, tu as, as vu euh, tu vu combien de temps t'as mis pour jouer gros Évidemment que je me suis stuff en attendant avait un frigo, j'ai plus de 6 secondes, allez. Bon, hein. J'ai juste un gun. Hein. J'ai deux armes, j'ai une AK et un, <rire> un sniper. Donc, de quoi tu parles Moi, je suis joué trop lentement. Je crois pas, non. T'as vu en combien de temps t'as pris pour te connecter, gros Ok, les gars, là, on fait la gamme comme de celle d'hier. Venez okay, venais l'endroit où j'étais, j'ai trouvé un petit truc de. Quelques petits machins, quoi. Genre. Rien euh... de bien magique, hein, genre juste un petit truc énorme là où il y a plein, plein plein de trucs dedans. Que ouais, ouais, ouais t'as euh, ouais, tout pris, t'as pris la, la moitié, bah comment quoi Non, j'ai pris bien plus que la moitié hein. Ah j'ai trop de grenades, ah j'ai une grenade d'impact un pack d'explosifs J'ai 40 pièces par contre Si quelqu'un, si euh, Roar peut me dire où se trouve Ah mais une, ça euh... pète les putains de porc cette merde En hein. fait ça, ça pète tout le, les trucs ça a besoin de laser hein. ouais, Là, là y'a des les caisse ça, ça casse rien <rire> On peut pas tirer des sous de la machine dans la caisse. Faudrait que j'aille à la longue rue, moi. Ah, un cigare, c'est pas mal. Après avoir atteint 80. Ah ouais, âmes. par rapport à l'oxygène, c'était pas le cigare, ouais. Ah J'ai plus d'argent. Quelqu'un a de l'argent J'ai 12 pièces à steak. Non, j'en ai 10. Il y a une grande maison à côté. Enfin, il y a un... oh, une grande zone à côté. Les de la bouffe. Les vases. Mais là, t'es trop ouais, loin, il Attention. Je suis juste allé au truc d'après, hein. Non, mais t'es à 140 mètres, hein. Ah mince, c'est des mecs, je crois, je crois que la porte est ouverte. On arrive, on arrive, on arrive. Ouais. Bah, fais attention parce que du coup, moi j'ai qu'un pistolet, mais je pourrais mettre que 4 balles. Parce que j'ai plus que 4 balles. Ah, ouais, je vois où, où ils sont, les mecs. Non notre bah, pote a déco, notre pote a déco, il est pas mort. Bah, il a s'est tué, il y a écrit sur le côté qu'il s'est tué. Euh, pas viens, pas, vu on vu va, viens, on va au début, début des, des vases. vases. Ah, ah, je sais exactement où ils sont, les mecs. Ils sont à 330 devant moi. Enfin, vers la zone, quoi, ils en fait. Bah les pingue les les vases, quoi. Donc on peut aller dans les phases. Ok merci Lily parce que moi j'ai un sniper Et j'ai pas de viseur mais j'ai un sniper Je vais essayer de faire une game en, en, en vue en, en première vue Ok merci ouais, A terre si... enfin, enfin, ouais, C'est possible du... mais Ah ouais c'est possible mais c'est galère quoi je pas du tout repos mais c'est possible Mars j'ai été mis ah, à, y à y terre y'a oh moyen que, que tu le mettes à terre le deuxième mis... Il manque une balle de sniper Fais pas un peu n'importe quoi les gars Oscar, Castor, hein. tu peux venir m'aider J'arrive, j'arrive avec ma vitesse de fou T'en as eu un erreur? Ok va-t'en J'ai tué les deux T'as tué les deux, tué les deux Ok, il y, en, il y en a un troisième, mais on... il y en a tu deux sais. autres qui sont de l'autre côté de la rivière touché tu sais deux fois à terre Merci J'ai te mis le troisième à terre j'en ai mis un troisième à terre Ok Bah je moi j'en avais mis un à terre donc euh je j'essaie, il y en a trois qui sont morts D'accord, il y en a trois qui sont ah, il y morts Il y en a un qui est à terre, dans les trois au niveau de la... le chemin de fer Ah bon bah, qu'il en reste un quatrième Ah putain je me suis fait tirer par le côté, je me suis fait de tirer par le côté Ouais ouais, euh, bah allonge-toi sinon Dans quel côté au fait Ok j'ai récupéré la régénération, hop J'ai le temps de me régénérer, j'ai le temps de me récupérer okay. ma respiration surtout Quel côté Ok il est mort le gars Là là là, sur moi J'arrive à voir, mais... Allonge-toi si besoin hein, ou cache-toi Comment ça Sur toi Il y a personne sur toi Bon d'absurde la zone elle colle notre cul hein. Ok bah en avant, on avance, on tue tout le monde et on fonce est Ah je le vois Mort ai Non, p'tit non p'tit il est pas mort il est bien. derrière je crois non Ah oui oui mort mort mort Ah la zone Même ma vitesse ne fait rien contre ça Il avait une lunette x4 du coup je peux prendre la lunette x6 J'ai une, ouais, une 3,5 si vous voulez ouais, Il y a une lunette x4 là aussi sur le train de... Courez courez courez les gars courez on est en zone hein. Non mais putain j'arrive pas à monter J'ai pas de truc de soin vous je crois euh, moi, j'ai... De de ah. euh, j'ai posé, moi, grenade, bon, je le obligé. Ouais, moi j'ai posé mes pièces à stack et puis merde. Ah non, ça sert à rien. Non, euh, pas, ça passe rien, les pièces. J'ai ouais, un fusil, mais il est nul. J'ai plus de balles, en fait. C'est quoi Un M150 restering. J'ai pas ça. C'est très rare, à ce que je tâche. J'en ai très peu vu dans ma vie. Ok, j'ai une carabine, c'est bon. C'est un peu nul, la carabine, mais c'est déjà mieux qu'il y a des balles de j'ai des balles. Ah il me reste plus de 15 minutes. Ce sera donc euh, ma dernière game. Je que j'aille à la rue. Y'a pas une voiture dans le coin Bah non. Sinon je vais jamais parler à la rue. Bon, tant pis. Tant, tant pis. c'est une, ouais, une semi-automatique que j'ai. Ah mais si j'ai un viseur. oh parfait. C'est moi les deux J'ai une sorte de giveaway en fait. Un giveaway qui, qui tire pas à peu près aussi vite mais qui fait moins mal c'est un peu de mec quoi mais bon. quand même une arme là parce que moi j'ai qu'un fusil euh, Thompson euh, Johnson euh, semi-automatique arrête de te plaindre c'est ouais. Bah c'est un semi-automatique bah c'est génial semi-automatique r... c'est à peu près les meilleurs Ouais. attends on te retrouve vite faut que tu nous attendes un petit peu s'il te plaît mais comment ça se fait que vous êtes beaucoup plus lent que moi faut qu'on aille oh, là chercher du stuff parce que moi j'ai plus de balles hein j'ai pas de grenouillère en ou fait pas... le, le problème là ce serait qu'on soit dans la zone ce serait le pire problème en fait ah ouais, faut qu'on reste dans la zone. Il y a un feu de camp là où oui, bah, il y a peut-être des gens dedans. Moi je crois qu'il y a un feu de camp. À ah, mes souvenirs, ah, non, il n'y a pas de feu de camp. C'était pas ici en fait. Moi j'ai des Et genouillères oui. pour aller plus vite comme Lily. La crois commune, monde est à la commune, tu montes à la commune, non, pas commune. À, on peut attaquer. Non, moi j'arrive. Moi j'arrive à, à la commune. Faire. On peut commencer le raid. On monte ah. sur les toits. C'est tout ouvert à la commune. Euh, ça canard. j'ai vu euh, là-bas, ça a canardé sec, euh, mais genre dans bunker. Ok, c'est le bunker vers là où on va, parfait. Euh, non, mais oui. Attends, Je sais pas d'où ça tirait, j'ai ah, juste vu, vu les balles partir. Et les balles de bunker, on les voit partir de, de l'allée au retour, vraiment. Mais ouais, ça doit venir du bunker où on va. Lily, on y va Ok. J'espère que tout le monde est avec moi, personne n'est avec moi, d'accord. Bah, je vais attendre. Un on te toi. Ah, bah, vous voulez pas, viens. moi, je prenais juste mon temps, parce que j'ai ah, à la distance lampe, je peux me faire buter, puis après, chacun de vous en même temps. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais si jamais on est tout collé, ils peuvent nous tuer super vite aussi. Ouais, mais on peut essayer de nous se défendre facilement. C'est vrai. On va dans le bunker ou pas Go Comme vous le sentez. Ah, mince. Attends, Castor, attends, attends, Castor. Okay, je, Moi, je passe par le toit, je passe par le toit. Ok, je vois personne. Il mais... y a personne parce qu'il y a un Springfield, gars, un de perforant à l'intérieur. C'est le gars qui sert pas parce que là j'ai vraiment pas de sac, ça c'est super chiant. Moi j'ai un, un petit un... sac. Je peux rien prendre. T'as pas de sac Ah d'accord, j'ai un, un grand sac je crois. J'ai clairement rien, c'est super chiant. Ton poids est minuscule, ouais. Donc ça venait de là-bas en fait, à l'autre bunker, tout l'opposé. Genre euh, par là-bas, les balles ah, le, la zone. le mieux, ce serait qu'on essaye d'avancer un peu euh, jusqu'à le bon repos. On est la zone, hein Pourquoi avancer Ouais. Du coup, là, comme ça, on est en on avance sur la prochaine zone. Parce que si tu te mets à chaque fois sur le bord de la zone, bah tu Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais, mais il y en a l'avantage. Ouais, mais il y a moyen que... que la zone soit ciblée très. Là-bas, rec... la y enfin, la la la Pointe, horreur, pointe. J'ai pointé, j'ai pointé. Dans, dans il il un arbre Il s'est recaché, oui. recaché, il s'est recaché. Il s'est recaché par là-bas. Ok. Il y avait un gars là-bas. Bah sauf si on s'approche, euh, on pourra difficilement les. T'as un viseur qui utilise pas mon les avoir Non, j'ai utilisé non. deux viseurs. Ah merde. T'es deux viseurs Tu peux pas m'en donner un chez moi <rire> c'est le meilleur au pas hein. C'est-à-dire que mon, ma carabine elle est nulle à chier si j'ai pas de sniper et mon, mon sniper aussi. Hein. J'ai une de mes désarmes qui est nulle si j'ai pas de si pas de viseur. Moi je suis le meilleur au viseur, j'allais pas me, me priver de viseur quand même. Pas un gamin avec lequel on prive de viseur. Je veux trouver un viseur. Un viseur Je veux trouver un viseur. Là, là, là. Pas de viseur. Il y a un sac aussi. Il n'y a pas un sac et un viseur, là, je fais mes courses. Ah, vous n'avez pas de sac encore, toujours pas ouais, Non, non. Enfin, euh, Lily si, mais il a un petit sac. Moi, mais... ouais, ouais, j'ai un grand sac et tout. Moi, je suis près de le bon repos, où on peut y aller, du coup. Parfait ça. Allez go go go Mais attends nous, attends nous, attends nous, Lily, il est pas là. Hey, merde, est trop lent aussi. Voilà, Johnson est tellement belle comme arme. Vous voyez la zone elle est de l'autre côté, j'avais raison, fallait s'avancer. Lily on attend Lily là, il avance un petit peu Je suis va là Je là je suis là, okay, là. il euh, au point jaune parce que là on est en dehors de la zone Il est est pas jaune pour nous, mais oui un mauvais truc. Il y a des gars à notre gauche, hein, certains D'accord, ouais mais, ouais, mais ils sont le très très très loin Sur le bunker, sur le bunker, sur le bunker les gars, sur le bunker C'est balle. balle. Je vois et pas moi sur le, sur le bunker Sur le bunker, sur le bunker Ah je vois Ça un canard avec le truc C'est un canard avec toi, ça fait super mal le truc Ouais ouais bah, je suis obligé de bouffer une assiette. Hein. Il, y il y a un gars juste devant. Ouais. ouais, il est descendu. Ils sont tous descendus en fait. J'ai touché, j'ai touché, j'ai touché. Moi ouais, j'ai pas touché. Touché encore. J'ai mis, mis deux coups de Springfield. Il, il y a un, un gars sur le toit. J'ai touché le gars sur le toit. Il vient de descendre. Donnez-moi un viseur s'il vous plaît. Je suis beaucoup, mieux, beaucoup plus fort au viseur. Horreur partage. T'as deux viseurs gros. Donne un au moins. parce que je suis cool Il hein. je... y a une je meuf suis... qui est en train de se promener devant. Ouais. Là, devant. Okay. Ah ouais je vois, je vois. Mais c'est un peu compliqué de lutter dessus. Bah ouais si j'avais un viseur... Euh... J'en vois, j'en vois là. Touché. Est une me dessus, une dessus. C'est une dessus. Moi aussi. Ils m'ont cramé, ils m'ont cramé. Il y a un cigare que j'ai fait popper à la machine à sous. Si ça intéresse quelqu'un vraiment, très important Y'a un gars qui fonce vers moi, J'suis un gars qui fonce vers moi. Je suis là avec une arme mitrailleuse. Elle va me dissuader ça. Il m'a tué, il m'a tué, il m'a tué, il m'a Mathieu Ouais mais on tire de tous les côtés gros, c'est n'importe quoi. Viens, viens, viens, viens, Je vais essayer de venir castor Y'a des mecs. En fait la zone arrive Castor. Ah je suis à terre aussi. Je peux te régénérer Lidi, t'inquiète. Il bouge plus. Je viens de gagner une ligne instant, ok? Ok, attends, je vais de... J'ai un truc qui me met en Il Faut que je me soigne, faut que je me soigne. Vas-y, vas-y, vas-y. T'inquiète, Eddie, t'inquiète. Je te soigne en cours ok? Faut que tu soignes absolument instantanément, par contre. Bah, je peux prendre une assiette, j'ai le temps ou pas? Non, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Je pense pas. Si, il a le temps. Mange l'temps. une assiette. On a toujours le temps pour manger un petit coup. Ouais, euh, c'est un gros coup là. Je pense, que je vais me remettre à terre. J'ai pris, pris des coups, moi, j'ai pris des coups. Ah non, la zone continue à bouger! Bah oui, elle continue à bouger, elle avance. Mince, je suis à terre. Non, j'avais le temps de prendre une assiette, Allez, hein. J'avais pas le temps de rattraper la bien zone. J'ai beaucoup trop de bouffe. Prends-lui, prends Lily. prends-lui. T'as plein de vie, toi. De vie. Avance en même temps que moi, ouais. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, je te suis. Vas-y, mange, mange, mange. T'as le temps euh, ou tu... pas Ouais, ouais, j'ai le temps. Large. Ouais, dès que je suis en zone, je vais régénérer. Hop, ouais, là j'ai quasiment ouais, toute ma vie. C'est le truc qui permet de. De descendre les. Non, C'est bon, c'est bon, quand Moi je régène tout seul, donc c'est bon. J'ai que 5 de bouffe par contre, c'est 5 assiettes. J'ai 3 dîner royales par contre hein. yes. Vous avez de la bouffe pour moi Ouais j'ai des livres, viens Petite ou grosse J'ai pas beaucoup plus petit que ça hein. Les gars on, est, on en a plus que 15 hein, à, ch à chaque fois on arrive dans, le, dans les meilleurs top ah. Non, on est bon hein est que... Il y a eu du kill ici, il y a eu du kill ici C'est intéressant. quand il y a du, il y a, du il y a un marteau, machin machin, c'est pas mal de trucs. Ah, ça tire, ça tire, ça tire, de la maison 330 degrés Il y a une seule a... nana oui. Je me mets derrière un arbre en attendant que vous l'ayez ou pas. Alors peut-être que tu peux me soigner pendant ce temps-là. Ah oh, non, non, non putain je devais recharger Oh non mmh. Castor est à terre. Ok euh, Attends-moi un peu heureux, et je te rejoins. Y'a un truc de vitesse Lily, faut fuir un peu quand même. On fuit Elle est sortie, elle est sur Castor Ah non elle s'est envolée, je sais pas où. Si là-bas. Ok. ok elle le est... Euh... Là, euh... nord nord nord nord nord nord nord nord nord nord nord ou nord nord pour moi oui pour toi ah oui. t'aurais pu la tuer depuis 20 ans mais bon j'ai mis que de bas j'ai mis que de bas ah. j'ai mis que de bas c'est pour ça que t'avais pu la tuer depuis 20 ans je l'avais pas vu je l'avais pas vu Si que le gars peut récupérer mon cœur, ça serait cool c'est bon euh mais... il est où c'est bon c'est bon c'est bon il a pris une gars euh... J'ai pris un deuxième viseur, donc moi c'est bon au niveau viseur. J'ai le. a un feu. Y'a un, un feu, feu. à, à nord-est. Je crois que c'est là encore en zone. Hein. Ah, ça m'a tiré dessus. Non, ah, non, non, juste un peu avant. J'ai pas vu d'où ça venait de si, si, si, si, elle est, à, elle est... Non, ça, ça venait est de. Ah, je sais pas trop. Ça venait de par là. Ouais, ça venait de tout droit, genre. Euh... Ouais, malheureusement, c'est l'endroit où je dois avancer moi. Ah, oh, tu veux un avec moi Ouais d'accord tu vas voir toi Elle est sortie elle est sortie elle était là Ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu Ah je suis à terre Il est à terre il est à terre Il est mort Prends vite son mur avec un temps T'as pas euh, effet, ton effet horreur tu veux pas prendre mon coeur Et non, foncer avec l'effet J'ai plus qu'un effet là Attends X je recharge ma balle C'est pas et X pour moi je vais... vers le... <cười> Si tu nous sauves et que tu nous donnes un petit fusil et un petit. Pas une avec petite arme, il y a peut-être moyen qu'on s'en sorte. Par contre, il y a peut-être des gens. De toute façon, c'est le seul embête, feu. Je, façon, donc euh... nice. Mais je pense pas qu'il y ait si feu à ce moment-là les... du jeu. Ouais. T'as as, quoi Tu es une personne avec ta carabine Ouais et puis il euh, une autre personne logique avec con sniper mais bon Ouais il a personne Je regarde derrière toi C'est moi le first en respawn bien sûr J'ai jeté un petit position. sur ça tire, ça tire Ah euh, 240 degrés J'ai mis les gars par terre Je suis mort, définitivement mort Il était tout seul Castor ou pas non, ils étaient deux, j'en ai, je ai mis un par terre Tu veux pas essayer de la voir Ils, sont, là, juste ils sont, devant, devant, sont juste devant, juste devant, je, je vais devant, devant, devant, devant Le deuxième, le deuxième Ou alors ils sont ouais. tous les deux à terre Ouais, ils sont tous les deux à terre, il en manque un Ah, il a plus de vie Ah, il, il est derrière toi, il t'a pas vu, il est toujours à 240 il, il y a une équipe qui se bat en fait avec eux Reste loin et snipe T'as un pack de... explosif tu voudrais pas leur lancer En maintenant G tu peux viser Je sais pas si c'est... non c'est pas fais, très fais, bien visé. Un y a et Derrière l'arbre toujours toujours 255 Ah ouais t'as plus qu'un sniper c'est un peu chaud ça Ah ou alors tu t'actives oui. bête, Et tu leur fonces dessus Y'a un qui, arrive, qui a un qui a activé bête, et qui arrive sur toi C'est ouais. justement Bah c'est tu fuis hein et puis dans la zone ouais il te suit de là à la trace peut-être réactive bête et tu le ouais, ah, ouais, ouais. ah mince ils sont deux ouais. ils, y a y a fère. Fère. ils sont beaucoup trop contre moi il y a quelqu'un de l'autre côté en plus J'ai resté 4 teams c'était des teams très basses j'avais plus d'armes en fait ça le problème bah plus d'armes autre que sniper, ouais.